Quel que soit le thérapeute que vous choisissez ou le coach que vous choisissez, aussi compétent soit-il, n'a aucun pouvoir de vous changer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez C'est une bonne nouvelle parce que ça montre véritablement que vous êtes propriétaire de votre territoire. Donc, vous êtes souverain dans votre royaume. Vous êtes le seul leader à décider et avoir le dernier mot sur votre territoire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important mais surtout d'hyper génial parce que ça montre que personne ne peut faire ce qu'il veut de vous personne personne sauf si vous ne l'autorisez vous-même bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que un bon coach ou un, un bon thérapeute c'est une personne qui justement un va vous offrir les outils les clés et les processus adaptés par rapport à votre blocage, pour débloquer votre blocage ou pour construire votre objectif. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà ciblé de manière claire la racine de votre problématique ou ce que vous désirez vraiment. À partir de là, le thérapeute et le coach a une responsabilité, bien sûr, c'est d'être compétent dans ce qu'il fait pour vous offrir vraiment les outils les plus adaptés. Et puis, notre mission, thérapeute et coach, est de vous transmettre de manière claire l'utilité et l'usage de ces processus pour que vous preniez le relais. Vous prenez le relais et que vous puissiez initier par vous-même votre propre transformation. Donc, il y a une chose, c'est déjà qu'il y a votre investissement, bien sûr, dans cette histoire qui va faire la magie de la transformation dans ce travail d'équipe à deux. Et puis, il y a aussi votre volonté de changer. Est-ce que là, ici et maintenant, vous êtes prêt à prendre conscience que votre propre mécanique tel qu'il est là ne peut pas fonctionner et vous amène à chaque fois au même résultat, aux mêmes situations, excusez-moi, de merde Donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêt fondamentalement euh, de changer votre façon de voir les choses, d'avoir tort. Parfois, on a besoin de se dire ok, mais en fait, j'ai eu tort de penser comme ça, parce que tout simplement, c'est pas bénéfique pour vous. Dès lors que vous avez une mécanique de pensée qui n'est pas bénéfique pour vous, peu importe. En fait, Et il y a un moment donné où la question qui se pose, c'est, ah, j'ai ma mèche, est-ce que vous avez envie d'avantage d'avoir raison, ou est-ce que vous avez envie d'aller bien. Donc euh... Si vous faites et je vous souhaite, à un moment donné, de lâcher et de se dire, and so what, quoi, on s'en fout, l'essentiel c'est d'aller bien, après tout, vous avez le droit de changer d'avis sur vous-même et sur les autres, vous avez le droit de vous tromper aussi, l'essentiel c'est quoi à un moment donné, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre qui est si précieux pour moi, ok, et comment je m'en donne les moyens et à, quand vous êtes dans cette dynamique de « comment je m'en donne les moyens, je suis prêt à tout pour changer », effectivement, c'est important de choisir un coach ou un thérapeute que vous ressentez vraiment. Mais ce qui est important, c'est aussi, au-delà de ce ressenti, c'est de voir si cette personne, réellement, est la personne la plus appropriée dans ce que vous recherchez. Mais si vous êtes dans une dynamique où vous vous dites « moi je vais aller chercher un thérapeute et un coach, elle va transformer ma vie d'une baguette magique, moi j'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de m'investir, c'est impossible » c'est impossible enfin, moi en tout cas ce n'est pas mon mode de fonctionnement mais en même temps, qu'est-ce qui se passe si c'est le cas, vous vous sentez soulagé si c'est le cas, c'est tout simplement que d'une manière ou d'une autre votre thérapeute ou votre coach est en train de créer de la dépendance et donc vous serez amené à revenir le voir et jamais vous serez autonome vous serez ni autonome dans votre façon de voir les choses et vous n'en serez pas libre et vous n'êtes même pas autonome dans votre prise en charge et dans, la, dans le fait de retrouver le propre pouvoir dans votre vie donc, se pose vraiment la question de, euh, de, de l'accompagnement, en fait. Si vous désirez être accompagné, est-ce que l'accompagnement, c'est juste euh, un blabla dans lequel on se parle et, et on rentre chez soi et on ne fait rien, en fait hein, Ça y est, on a parlé, ça, ça me fait du bien. Vous rentrez chez vous et puis vous restez la même personne, avec les mêmes façons de voir les choses. Peut-être que vous aurez changé votre façon de voir, mais si votre attitude n'a pas changé, si intrinsèquement votre structure identitaire est restée la même et que vous êtes toujours Convaincu « Ah oui, je suis rejetée, je suis trahie, je suis abandonnée », vous n'aurez rien changé en réalité. Une vraie transformation intrinsèquement, ça vous demande véritablement de vous transformer vous-même. Donc, un, un, un accompagnement qui, est, qui donne des transformations et des résultats concrets et pérennes dans le temps, sachez bien que quand un thérapeute ou un coach vous dit ça, ça veut dire que ça vous demande, vous, d'être prêt à vous investir véritablement à 100% et au quotidien, au quotidien, parce que ça vous demande de développer des nouvelles habitudes beaucoup plus écologiques pour vous, et les habitudes c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre en place, on a besoin d'apprendre à être là pour soi au quotidien, mais pas comme un devoir, mais de le faire parce que vous avez envie de prendre soin de votre espace intérieur, vous apprenez à prendre soin de votre espace intérieur, vous apprenez à prendre soin de votre inconscient et de votre vibration intérieure pour l'optimiser tous les jours, afin que vous puissiez vivre la vie que vous désirez vraiment, afin que les portes s'ouvrent pour vous. Donc, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de pesant, vous voyez, vous, vous brossez les dents tous les jours, est-ce que c'est pesant pour vous aujourd'hui Non, parce que vous envoyez le bénéfice, c'est la même chose. Prendre un moment de silence pour s'occuper de son espace intérieur n'est pas un devoir. C'est quelque chose qu'il est important qu'on fasse parce qu'il y a un tel bénéfice. C'est votre vie qui se transforme. C'est les événements de votre vie qui se transforment. C'est votre entourage qui se transforme. Donc oui, ça vaut la peine par amour pour vous. Par amour pour vous. Il y a, il y a des gens dans mon entourage qui me disent... « Ah, Armel, je te trouve vraiment courageuse de prendre ce temps-là pour toi tous les jours. » Mais il n'y a pas de question de courage, là. Ce n'est pas du tout une question de courage. C'est une question d'amour pour soi. C'est une question de prendre soin de mon espace intérieur, mais j'y gagne tellement j'y gagne tellement c'est même c'est même là que je dois être en premier lieu avant d'agir dans la matière c'est d'abord dans cet espace qu'il est important que je sois pour obtenir le maximum de résultats donc oui j'aime changer parfois c'est pas facile je dis pas que oui ben, parfois c'est confrontant mais c'est confrontant parce que ça vient toucher des choses qui sont difficiles mais on ne peut pas dire que c'est difficile de quitter quelque chose qui ne nous convient pas en vrai. C'est inconfortable, je vais rectifier ce que j'ai dit, c'est inconfortable mais ce n'est pas difficile en soi. Parce que quitter quelque chose dans lequel on n'est pas bien, ça ne peut être que mieux pour soi. Donc oui c'est inconfortable parce qu'on est dans cette traversée émotionnelle qui a besoin de s'accueillir. On a besoin de recréer un espace de sécurité. Donc cette traversée émotionnelle, elle n'est pas confortable mais c'est pour un meilleur confort s'offrir un espace de sécurité c'est pour s'offrir un espace où on se sent davantage en confiance et, on, et où on peut éclore donc c'est de toutes les façons pour le meilleur donc euh, quel, quel que soit ce que ça nous invite à transformer dans tous les cas oui ça vaut la peine par amour pour soi oui ça vaut la peine quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive et donc je vous souhaite d'être dans cette dynamique de vous investir vraiment et vraiment de bien prendre conscience que si vous prenez un, un accompagnement auprès d'un coach ou d'un thérapeute la personne n'a pas de baguette magique aussi compétent soit-il donc moi si vous venez me voir dans un coaching one to one je suis, enfin toutes les personnes le disent hein, dans les témoignages, je suis quelqu'un de très investi et vraiment ma qualité particulière c'est que je ne lâche rien, je ne vous lâche pas tant que vous n'obtenez pas le résultat ça, c'est ma dynamique interne. C'est comme ça que je suis. J'aime quand les gens ont du résultat. J'aime quand ça va vite. Euh, et, euh, et voilà. Mais je ne peux pas le vouloir pour vous, en fait. Je ne pourrai jamais le vouloir pour vous. Parce que mon rôle va s'arrêter là où commence le vôtre. Même si mes intentions sont nobles vis-à-vis -vis de vous dans les coachings one-to-one, -one, je ne pourrai jamais aller plus vite que vous. Je ne pourrai jamais... Euh, vous forcez, vous incitez à faire quelque chose dont vous n'êtes pas prêt à faire. Donc en fait, qui donne la cadence C'est vous. C'est vous qui donnez la cadence. Qui amène au résultat C'est vous. C'est vous. Et mon job à moi, c'est que chaque fois que vous faites un step, c'est de vous offrir tous les moyens pour que vous puissiez y accéder. Voilà. Donc en fait, c'est d'abord vous qui faites le premier pas, moi je vous en donne les moyens, vous faites le premier pas et c'est comme ça qu'on avance donc les personnes qui ont fait le coaching one to one en immersion ou les autres coachings ceux qui ont les meilleurs résultats les plus rapides et les résultats même certains ont eu dans le temps euh, ils ont eu des résultats dans le temps, ben, ce sont des personnes qui s'investissent, c'est des personnes qui, qui font vraiment euh, bon usage des outils que je leur offre parce qu'ils savent que effectivement ça va aboutir à une transformation certaine voilà, donc J'espère que ces quelques mots vous, <rire> vous amèneront de la clarté sur l'accompagnement. Si vous souhaitez être accompagné, vous voulez me voir, ça avec grand plaisir. Oui, les séances avec moi secouent parce que je vais vous amener à sortir de là où vous êtes. Donc, il y a une mise en mouvement certaine. Oui, bien sûr. Oui, ça dépote. Certaines personnes disent « Ah, ben oui, ça, on a l'impression que ça, ouais, ça secoue vraiment avec Armel. Oui, » Oui, oui, oui, oui, je vous le dis tout de suite. Sinon, vous ne venez pas me voir. Si vous n'avez pas envie de changer votre vie, vous ne venez pas me voir ça ne sert à rien, je ne vous aiderai pas. Moi, je suis frustrée parce que je n'aurai pas eu ce que j'aime, c'est-à-dire des résultats auprès de vous, et vous, ça va être hyper inconfortable pour vous aussi. Mais si vous avez envie vraiment de cet accompagnement dans lequel on y va ensemble, moi, je vous y emmène, je vous tiens la main, je ne vous lâche pas, je vous aide à traverser la rive. C'est ça que j'aime faire. J'aime je, je, mettre mes dons à votre disposition et que ressentir que vous ayez aussi cette volonté euh, d'y aller parce que... Mon job, c'est de vous offrir les moyens, en fait. Et les moyens, si vous les récupérez juste, vous en faites quelque chose. Et c'est magique. C'est là où la magie, elle se trouve. Donc, je serai ravie de vous accompagner dans mes coachings si vous avez envie de bouleverser votre vie vers le meilleur pour vous. Je vous souhaite la bienvenue. <rire>